Bonjour et bienvenue sur la Marketplace Celsi. Je vais vous présenter l'un de nos partenaires Upflow qui va vous permettre de réduire vos impayés mais également vos délais de paiement. La solution Upflow va venir en complément des fonctionnalités que vous avez déjà dans votre compte Celsi, à savoir les fonctionnalités de relance de devis, de relance de facturation, automatisée bien sûr, ainsi que des nombreux moyens de paiement qui sont à votre disposition. Si vous générez une masse importante de factures par mois et que vous êtes impacté par les retards de paiement ou les impayés, vous aurez la possibilité, avec Upflow, de systématiser vos relances et de pouvoir les gérer dans un tableau de bord dédié. La connexion entre nos deux solutions est très simple, il vous suffit de créer un compte chez Upflow, d'y associer très simplement dans les réglages votre compte celle-ci. Cette intégration est bien sûr gratuite et nécessite aucune compétence technique. Les informations concernant vos factures en retard seront directement envoyées depuis celle-ci vers la plateforme d'Upflow. Vous avez bien sûr une visibilité en temps réel du risque des impayés et vous pourrez faire bénéficier à vos clients de la vue des échéanciers mis en place, le cas échéant, Votre première connexion à Upflow peut prendre quelques minutes selon la masse de factures à récupérer. Une fois ma synchronisation effectuée, je vais bien sûr retrouver dans mon compte Upflow la totalité des informations de facturation que j'ai dans mon compte celle-ci, et je vais pouvoir paramétrer par exemple mes relances ou accéder à mon tableau de bord et suivre et anticiper ma trésorerie.